Je dois poser la question, savoir où se trouve Ismaël Kita des renseignements. Je dois poser la question parce qu'il a disparu. Parce qu'il a disparu, -ce vous voyez. Voilà, il a disparu. Vous comprenez Partagez, s'il vous plaît. Je vais très bien. Moussa, Moussa comment vas-tu Partagez, s'il vous plaît. Dialo, dialo, dialo, oh no, oui. oui. Mon jeune frère de sang, de valeur, Eliek chante Dukuré. Dukuré, s'il te plaît, je voulais que tu oublies le jeune là, quoi. s'il te plaît, idiot. Aïe, atoui, quoi. C'est moi qui ai montré le jeune là sur la toile. Il a commencé à intervenir sur ma page. Donc, s'il décide de s'attaquer à moi, à Damar et autres, là, il faut le laisser. À toi voilà il ne faut pas l'insulter il faut le laisser voilà les, comment il s'appelle l'enfant de Soribadu il faut le laisser il sait, sait voilà mon, mon, et alors il je vais te dire ça hors antenne quoi on dit qu'il est censé tué voilà s'il si est arrivé en Europe là c'est grâce au gouvernement du prof Alpha Condé alors voilà son grand frère était l'ancien ministre du budget Alpha Condé n'a pas de accord madame avec la voilà, c'est des gens qui n'ont pas de vision de la taille d'arroquois. Et quand on court à téléphone ça c'est que les na C'est moi qui étais comme ça, c'est moi qui conduisais celui d'Alen Diallo, celui d'Alen Yami avec mon frère, Patadi patata, et puis la team Des commentaires comme ça, moi, je ne l'ai pas écouté. Donc, il faut le laisser, s'il te plaît. Moi-même, je... Voilà, il ne faut pas lui donner beaucoup d'importance, quoi. Voilà. Donc, euh, Excusez-moi très fort, je vais être partagé, s'il vous plaît. Vous êtes plus de 200, vous partagez 200 fois, s'il vous plaît. Donc, euh, vous avez vu le titre de la vidéo. Voilà, c'est une information que je reçue depuis hier vers les 4 heures, mais je partais pour le boulot. Donc, euh, je suis revenu du boulot, je décide de poser la question à Mamadi Doumbouya. Poser la question, voilà. Merci beaucoup, frère, celle merci. Voilà, vous, vous avez compris. Non, j'explique ça à mon... Euh, quand qu appelle ça, à mon, à mon frère là, voilà, voilà. c'est mon jeune frère, c'est mon jeune frère, je ne veux pas qu'il perde son temps derrière le type là, c'est moi qui lui ai montré sur la toile, c'est sur ma page, il avait commencé à intervenir, il a créé sa page pour intervenir, donc il faut le laisser, si lui vient mettre mon nom, le don d'amaro pour nous, que pour rentrer dans un clash, moi je ne rentre pas dans le clash, je ne suis pas à son niveau, donc j'ai parlé de mon jeune frère, donc d'abord, je prends toutes mes condoléances à la famille de mon jeune frère, de frère qui est décédé ce matin, abattu par, par, les, pas par les policiers, abattu par les éléments, les rouges. Je, le je le dis comme ça, excusez-moi, je le répète encore une fois. Je prends toutes mes condoléances à la famille du jeune qui a été abattu sur l'axe à Bambéto, abattu par les rouges il n'a pas été abattu par les policiers. Il a été abattu par les Bérérouges. Je le répète encore une fois. Il a été abattu par les Bérérouges. Je le répète. J'insiste. voilà. Il a été abattu froidement par des Bérérouges. Et pas des Bérérouges. Mon ami a dit, a comment va? Par des Bérérouges. Donc, toutes mes condolences à, à cette famille. Donc, nous avons vu les chefs d'accusation contre M. Ismaël Kieta, l'ancien patron de l'enseignement militaire. Vous vous rappelez la dernière fois, la dernière fois, je vous ai dit carrément, clairement, que ce qu'ils ont demandé à Ismaël, Ismaël Kieta, c'est de charger le général Sadiba, de dire, que Général Sadiba est mêlé à la drogue. Que Général Sadiba est mêlé à ceci et cela. Parce que tout est en train d'être fait pour décapiter, c'est-à-dire récupérer tous les officiers malinqués et pour que Idi Amin étale son programme. Vous l'avez écouté en train de l'expliquer l'histoire de la Guinée. Idiamine, il n'est pas historien, hein? ce n'est pas un procès d'histoire. Awanindra, ce n'est pas... Voilà. Ce n'est pas un procès d'histoire, mais le monde entier a écouté Idi Amin en train d'expliquer l'histoire. C'est lui seul qui est en train de donner les cours d'histoire sans date C'est le seul que j'ai vu en train d'expliquer les cours d'histoire sans donner de dates, Parce qu'un bon procès d'histoire dit qu'en en 1918, il y a eu ça. Entre 1900 et 1900, telle, il y a eu ceci, il y a eu cela. C'est le seul qui est en train d'expliquer sans donner de dates. Le seul, hein. Est-ce que vous comprenez Donc, encore une fois, ils ont demandé, excusez-moi, ils ont demandé à Ismaël Kéta de charger le général Sadiba, en tout cas tout ce qui est lié au problème de drogue et autres. Écoutez les chefs d'accusation du tribunal militaire contre l'ancien le, euh, le, le, le, euh, patron de renseignement militaire, Ismaël Kéta. Qui a totalement disparu. Personne ne sait là où il est aujourd'hui. Ismaël Kita, aujourd'hui là, personne ne sait là où il est. Il a été assassiné. Bah. Il a été liquidé. Bah. Parce que on nous dit qu'il est en fuite. Il est en fuite. Aujourd'hui, quand il ne faut pas le trafola, Merci beaucoup, Moussa Kole Merci pour la réponse. Vous avez vu le titre de ma vidéo la dernière fois-là. Je vous ai dit ils sont en train d'exterminer les officiers malinqués. Pas un autre, il dit Amin, ce petit groupe-là. Ismaël Keïta, c'est quelqu'un qui a gravé tous les échelons de l'armée. Tout. Ce n'est pas parce qu'il est avec le cnrd mais il méritait son poste parce que c'est quelqu'un qui connaît l'armée guinéenne. Voilà des gens qui sont militaires, qui connaissent. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on l'accuse, lui, Ismaël Keta, de vente de drogue à niveau 1 et 2. Ceux qui connaissent le trafic de drogue, là, demandez aux gens qui veulent du niveau 1 et 2 dans la vente de la drogue. On dit qu'Ismaël Keta est accusé de trafic de drogue. Nous connaissons tous les trafiquants de drogue dans ce pays-là. Qui ne connaît pas les trafiquants de drogue Laissons ça. Parce que ceux qui ont été attrapés en, euh, en Philippines, ce n'est pas le nom d'Ismaël Keta qui a été dit. C'est le nom de Bala C'est le nom de Bala Samoura. Ce n'est pas le nom d'Ismaël de, de, de, de, de qui a été dit. Hein? Vous comprenez Je vous demande de partager s'il vous plaît. Famille, je vous informe qu'Ismaël est introuvable aujourd'hui. Mais, moi, je ne me réjouis pas, je ne dis pas qu'il a fui. Non, non, non. Parce qu'il a été, d'abord, il y a eu le décret, il a été arrêté la nuit. Il a été arrêté la nuit. Mis à la disposition de Balassama. Si on me dit que lui il a disparu, il y a raison de poser la question, où se trouve Ismaël Où se trouve Ismaël Keta, cet officier supérieur par patron de renseignement militaire. Qu'est-ce qu'on veut avec Ismaël Qu'est-ce qu'Ismaël doit faire pour vivre Quelqu'un, trois jours avant qu'il ne soit limogé, n'a jamais reçu de reproche. Vous aussi, vous êtes dans un service. Deux jours avant qu'on vous limoge, vous n'avez reçu aucune reproche. Tout d'un coup comme ça, on vous limoge parce qu'il y a des remous dans l'armée au niveau de Kindia. Parce qu'il y a des officiers supérieurs qui ont décidé de barricader, qui ont décidé de ne pas se laisser faire. Automatiquement, tu es toi qui as été limogé. Donc, je dis devant tout le monde, vous qui étiez dans les petits rêves, je dis bien, dans le mauvais rêve, pour nous dire, nous, les mamans qui sont en Europe là, à Maninka, officier supérieur, le liquide quand je ne dis pas qu'il est mort. Je ne le dis pas. Vous avez vu la question où est passé Ismaël Keta de renseignement? Où est passé Ismaël? C'est une question parce que, parce que sa famille le cherche. Sa famille le cherche parce que olé, à, sa famille ça fait de cela deux jours comme ça personne n'a vu Ismaël. Donc c'est ce que nous avons reçu comme information. Oui, sa famille le cherche, on ne le trouve pas. Et pourtant, s'il a été mis à la disposition, qu'on nous dit dans quel prison il l'a envoyé. S'il l'a envoyé à, à, au camp Boaro de Kassa, que sa famille soit au courant. Ou si on l'a envoyé à Sorocoli, que sa famille soit au courant. Regardez un militaire, une semaine avant, est tombé en disgrâce et peut-être est mort ou bien se retrouve en prison quelque part. Parce que un seul monsieur dans sa ville veut se maintenir au pouvoir. Il a utilisé tous les moyens jusque-là. Des moins qu'ils lui ont réussi, selon lui, la manipulation des sages. Aujourd'hui, n'a plus besoin de la Seruna. Il a vu les limites de la Seruna. Et la Seruna est fini. Et la Seruna ne peut plus l'apporter quelque chose, c'est terminé. Est-ce qu'on parle de la Est-ce qu'on voit la Même si la Seruna demande des rencontres, il ne l'obtient plus. Parce que, au fait, la Seruna ne peut plus l'apporter quelque chose. Il a fini avec lui. Il a utilisé les, bon ça a commencé par les ministres peul Soussou, parce que les Malinqués l'ont tourné le dos. Si c'est pas les quelques escrocs là, il a pris quelques militaires le, le ministre de l'énergie là c'est un escroc. Il a pris vraiment aussi, c'est un escroc donc il s'est basé pour ces bon les peuls la Gando moi je connais Gando de, de Travoplique, pour, pour faire les projets. Vous savez, la chance que Doumbouya a eue, s'il n'y avait pas les projets du ProSaf, qu'on a fini, financé, moi je ne sais pas comment il allait faire. Si les, tous les projets n'étaient pas montés, financés, financement obtenus, je me demande comment il allait faire. Je me demande, tous ceux qui tapent les portes là que Doumbouya est en train de travailler, je me demande alors, qu'est-ce que les gens allaient faire, s'il n'y avait pas ces projets finalisés, et financement obtenu par le gouvernement de Kassoui. Ah non, je me demandais comment j'allais faire. Donc, aujourd'hui, je le dis et je le répète, Ismaël Keïta n'est plus visible. Ismaël Keïta, sa famille le cherche. Ismaël Keïta, des renseignements, celui qui a été limogé par Doumbouya, par Idi Amin, m'excuse, par Idi Amin, n'est plus retrouvable. Aujourd'hui, il a disparu. Personne ne sait sa famille, personne ne sait là où il se trouve. Aujourd'hui, personne ne sait là où il se trouve. Il est mort, bas. il est tué, il est en prison. bas. Personne ne le sait. Et n'oubliez pas, hein, c'est le patron des renseignements. C'est le patron des renseignements. Je le dis, ce n'est pas n'importe qui, quand même. Au-delà même que ce soit le CNRD, c'est quelqu'un qui est très bien informé. C'est quelqu'un qui a assez de formation sur l'armée guinéenne. Si tu me demandes Benito, moi Benito, de quel côté je voulais qu'il soit actuellement là Je voudrais qu'il soit hors de ce pays là parce que c'est un bon élément. Oui, si tu me demandes moi Benito, si tu me demandes de prier le Tout-Puissant Allah, de quel côté tu veux que Ismaël qui soit aujourd'hui Je dirais devant Dieu que je veux qu'il soit hors de ce pays comme les Alias, comme les Kondianos. Les, les, les comme les, les, les, les camarades, les capitaines les camarades, qui sont hors de ce pays. Mais je crains beaucoup s'il si n'a pas été éliminé. Je crains beaucoup parce que ce qu'on demande de lui, là, c'est très important. Parce que ce qu'on demande de lui devait être un dossier fini, bouclé contre le groupe de Sadiba. Donc on allait prendre ça, là, faire un décret pour. Euh, un décret. Qui allait prouver, motiver le limousin de Sadiba et le remplacer par un de ses adjoints pour les confronter. Il y a tous les plans, tout ce système-là. C'est-à-dire, on, on prend ton adjoint qui travaille dans ton propre service, on le nomme à ta place, et, et lui aussi, il va créer un petit groupe-là, et voilà, c'est parti la pagaille. Donc aujourd'hui, là, je prie le tout-puissant Allah. Partout se trouve Ismaël aujourd'hui, je prie Allah qu'il soit de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il soit hors de ce pays. C'est un élément important, un élément capital. Partagez, un élément capital, un élément important, un, un fin stratège. Donc, je préfère qu'il soit hors de ce pays. Je préfère ça et je prie Dieu qu'il m'entende. Pardon. Mettez les cœurs. Il y a un, un, un, un temps de Donc, aujourd'hui. Je voudrais dire encore une fois euh, aux forces vivantes qui ont annoncé les manifestations, bientôt les manifestations. « Adama, comment vas-tu » Moi, je ne vous demande pas de faire de déclarations par rapport aux manifestations. Non. Aujourd'hui, en France, nous avons écouté les, le central syndical qui était en train de faire le bilan des manifestations en France. En France, là. C'est une puissance, oui. Même aux États-Unis, c'est une puissance, oui. Mais pour se faire entendre, tout le monde sait que le premier élément, ce sont les manifestations. Mais comment faire les manifestations Parce que j'ai vu le syndicat des travailleurs. Le syndicat des travailleurs qui devait aller en manifestation, voilà ce qu'eux, ils ont écrit. Vous avez vu, j'ai raison de dire que je ne supporte pas un syndicat. Je l'ai tout le temps dit que je, supporte pas, je ne supporte pas un syndicat. Voilà le syndicat des travailleurs, je l'avais dit avant-hier, qui vont manipuler, mettre dans un peur, mettre quelque part. Ils ont annoncé des annonces, nous allons manifester, nous demandent tel bientôt, oh, les médias ont commencé à parler de ça. Voilà cette menace-là, qui a accouché une souris, une petite souris. Voilà ce qu'ils disent, les travailleurs demandent au ministre de la fonction publique. Parce que on leur, ça dit, non, hé hey, la Guinée, vous faites pitié. Vous avez vu, je n'ai même pas souhaité bonne fête de travail à quelqu'un. Tellement que vous faites pitié. Vous êtes travailleurs de la fonction publique. D'autres sont agents des eaux et forêts, dans la brousse. D'autres sont agents de l'agriculture, partout. D'autres sont au ministère de commerce, contrôle de qualité. Vous êtes dans les marchés. D'autres sont... Des militaires dans la brousse. D'autres sont des sous d'autres sont des directeurs d'école. Leurs salaires n'arrivent pas à couvrir les besoins du mois. Quelques 20, 30, 40 personnes aujourd'hui ramassent des milliards en claquement de doigts. Vous avez vos droits de revendiquer. Le, le droit légitime que Dieu vous a donné, que la constitution, la loi Guinée vous a donné. Vous, vous n'avez rien trouvé. Rien, c'est pour écouter des personnes qui ne respectent pas les paroles. Moi, je pensais que vous, vous, vous devez vous inspirer entre Gomu et Charouette. Ce qui vient de se passer entre Gomou et Charles White. Je pensais hein, que vous allez vous inspirer. Gomou prend son téléphone, il appelle le ministre enceinte qui est en train de préparer son accouchement de l'autre côté en Allemagne. Il l'appelle par rapport au cas d'alléger, de revoir ces cas judiciaires. Personne ne fuira de ce pays. Lui, premier ministre Gomu, il distingue la justice au, au, euh, à la politique. Mais ce qu'il voulait, ce que les sages l'ont demandé, c'est de libérer les prisonniers politiques. Que chacun gère son cas judiciaire. Ils sont à la maison, nous allons... Serait-ce que calmer le jeu. Calmer. Ce petit ministre Charles a pris le téléphone il a répondu au monsieur que je... Il ne le fait pas. Il ne le fera pas. Et ne même pas compter sur lui pour ça. Charles White, qui n'est pas en Guinée, qui est malade, qui est enceinte. Moi, je pense que vous, les travailleurs là, qui avait lancé un mot d'ordre, bientôt vous allez manifester, allez vous inspirer. Donc vous comptez sur un ministre bonarien, un ministre un ministre corrompu, Yombono, de, de la fonction publique, qui est venu vous manipuler, qui est rentré en vous. Je dis très bien, qui est rentré en vous là. Vous demandez des propositions. Merci, Laemori. Tellement que vous êtes excité en entendant les propositions. Vous, quand vous regardez Dumbia, là, vous pensez qu'il peut mettre 2 francs sur votre salaire Vous pensez qu'il va augmenter vos salaires Où il va lever cet argent va où, où il va lever cet argent Vous venez écouter un ministre. Au lieu de prendre l'exemple entre Charles et Gomu, vous ne vous inspirez pas de ça, vous venez écouter Gomu. Et voilà, lui, il vous dit de, de faire des propositions. Et voilà ce que vous vous proposez. Tellement que vous n'êtes pas intelligent. Vous avez vu le tableau des salaires. Un simple conseiller qui n'a pas de bureau, parce qu'il vient mentir, murmurer dans les oreilles d'un chef, chef de l'agent, pas dit criminel, murmurer seulement, il touche 50 millions. Des directeurs nationaux, 10 millions. C'est-à-dire des simples secrétaires. Je peux, le tableau est là-bas, je n'ai pas besoin de lire le tableau. Oh là, il touche 50, 20, 30 millions. Quand nous prenons le salaire, les 59 millions d'un ministre, quand on prend vos salaires, vous les foncez, 1,5 million, million, ça fait combien On peut enlever combien d'un million Prenons 2 millions de francs guinéens dans 59 millions. Presque c'est votre salaire de 4 ans, lui il touche en un seul mois. Un seul ministre des primes, 59 millions, tous ce que vous devez toucher pendant 5 ans. Lui touche ça en un mois. Vous ne trouvez aucune revendication. C'est demander 500 000 comme prime de logement. Vous faites pitié. Vous me faites pitié. 500 000 comme prime de logement. 500 000 comme prime de transport. 1 million. C'est ce que vous vous demandez. D'ailleurs, je ne perds pas mon temps sur ça. Oudoumbouya va lever ça pour mettre sur le. Non, vous, moi, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a toqué la tête. Vous, je ne sais pas où se trouvent vos, vos, vos cornes. On, a, on dirait des gens qui ont des cornes. Franchement, donc les manifestations que vous avez dit à vous, les forces vives là, nous ne voulons plus de manifestations dans le grand Conakry. Nous demandons les manifestations sur toute l'étendue du territoire. C'est ce que nous voulons entendre. Et puis des manifestations illimitées. Heureusement, cette fois-ci, là, ils ne prendront aucun sage, ne va accepter de se mettre devant parce qu'ils ont été immédiatement ramassés, rabaissés, les sages-là. Donc, écoutez très bien. Moi, je pense que si ce n'est pas vos esprits qui sont toqués là, cette fois-ci, là, c'est une manifestation sur toute le temps du territoire qui est demandée. Vous avez les moins les possibilités. Tout a été fait en préau. C'est l'intervention de ces sages-là et ces bandits-là, comédiatrices des de femmes qui n'ont pas d'avenir, qui ont fini leur vie, qui décident de notre sort. Sinon, franchement, lancer ce mot d'ordre, nous allons quitter dans... Dans ces marmailles-là, parce qu'ils sont en train de vous marmailler, sont en train de vous rouler dans la farine. Goumou là ne vous donnera absolument rien. Vous le savez très bien. Ce n'est pas Gomou. À sa place, là, je l'ai dit depuis, il aurait. Vous savez, c'est comme ça, j'ai demandé à mon grand frère, Mohamed Diavou, de démissionner. Vous savez, lui, il avait démissionné. À la place de Gomoula, moi, j'aurais démissionné de rester à la maison. Oh, oui, je démissionné, de rester à la maison. Même si on bloque mon passeport, je démissionne. Mais il ne peut pas parce que c'est des bonnes à rien, c'est des un... profiteurs. Je vais terminer par uh, ce budget sans chantage. Euh, Maurice Condé d'administration du territoire. Toi et moi, nous savions très bien qu'aucune institution internationale ne viendra vous donner 600 millions. Étant donné, vous avez été très clair, il n'y aura pas de commission électorale indépendante que dans les autres pays, selon vous, dans d'autres pays-là, comme au... comme au Rwanda, votre pays d'exemple, au Rwanda, Cameroun, je ne sais pas où. Que c'est l'administration du territoire qui organise les élections. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas donné ce budget-là par rapport euh, à la Guinée. Tu as donné ce budget-là pour bloquer. C'est-à-dire, tu sais très bien que personne ne nous donnera 600 millions de dollars. 5 000 milliards. Un montant qui a été très, très difficile à lire par Ousmane Kaba, Lansana Kuyate et autres qui ont eu des difficultés pour lire le montant, pour parler de... C'est-à-dire pour répéter le montant. 5 000 milliards, ils n'ont pas pu... 600 millions de dollars, ils n'ont pas pu répéter, là, c'est la Tu sais très bien, Mori, Icaro, très bien, que... Les Américains ont déjà dit que tout ce qu'ils pourront donner là, c'est entre 10 et 15 millions de dollars. L'Union européenne ne dépassera pas 50 millions. Je ne sais pas alors qui va donner 200 millions de dollars minimum je ne sais pas qui va donner ses dessins Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, c'est c'est un exemple que je suis en train de donner aux forces vives. Heureusement, j'ai écouté certaines interventions des forces vives, là, qui, qui partent dans ce... Oui, ils ont parfaitement raison. Parce que ce que Moria a dit là n'arrange rien. Ça, c'est la vérité. Ce qu'il a dit là n'arrange absolument rien. Tu ne peux pas venir des exposés inutiles. C'est-à-dire, vous parlez de recensement de la population. ça 10 ans, même l'ancien démocrate qui n'est pas dans l'administration-là. C'est-à-dire, lui, ses soucis de recensement, lui qui devait maintenant se préoccuper du retour à l'ordre constitutionnel, comme, si comme il s'est dit démocrate, c'est lui qui parle de recensement. L'ancien démocrate, c'est normal, on doit recenser un pays, eh, la population, après ça, 10 ans. Mais qui l'a demandé Qui l'a demandé Est-ce que ce travail-là, ce travail... De si réellement il n'y avait pas eu de coup d'État, c'était dans le programme de, du gouvernement d'Alpha Condé. Ce n'est pas à eux de le faire. Pourquoi le Mali, le Mali ne recense pas Pourquoi le Brooklyn ne recense pas Et pourtant, ils ont, ils ont dépassé les 10 ans. Et ils ont des motifs. Oui, qu'on peut prendre les motifs qui les empêchent de, faire, de recenser. Oui, les motifs, la guerre, ils sont attaqués partout. Ils sont attaqués partout. Donc, à c'est-à-dire, vous avez très bien calculé les 600 millions de dollars. Vous savez très bien que vous n'obtenez pas ça. C'est pour dire, voilà pourquoi il y aura glissement de calendrier. Et pourtant, les Américains ont dit il n'y aura pas de glissement de calendrier. Vos parents même aussi l'ont dit, les Français l'ont dit, qu'il n'y aura pas de glissement de calendrier. L'Union européenne, qui est une organisation escrotte reconnue par le monde entier, va certainement demander à rencontrer les chefs des partis. Nous avons été très clairs. Heureusement, jusqu'à ce comme ça, là, la Troïka nous écoute. La Troïka respecte. La Troïka respecte tout ce qu'on dit. Si l'Union européenne, les Américains et les surtout l'ambassadeur de la France qui a demandé à rencontrer, depuis longtemps, il demande à rencontrer les partis politiques. là. Je remercie la réponse de l'IFDG. Je remercie la réponse du RPJ. Ils n'ont qu'à aller rencontrer les chefs. Moi, j'aime ça. C'est ce qu'on dit. Il faut t'assumer. C'est-à-dire, s'assumer là, c'est ce qu'on appelle vraiment un responsable. Voilà. Il faut t'assumer, il faut s'assumer. Vous comprenez Voilà. Allez-y rencontrer nos chefs. L'ambassadeur de France, c'est où se trouve le patron du RPG. Ils savent où se trouve le patron. Comment ça se trouve, Comment ça se trouve Ils savent où se trouve... Tous ces ambassadeurs savent où se trouvent les responsables. C'est là se trouve où et On sait là où il y a Celle-là. Celle-là est, est, où est, où est où et entre Dakar et Paris. C'est entre la Côte d'Ivoire et Paris. Kassori est en prison. Ils n'ont qu'à rencontrer Kassori. L'ambassadeur n'a qu'à se lever à aller dire à Kassori de faire des concessions. L'homme est mis en prison. Jusque là, on n'arrive pas. Ça fait un an mais nous, on ne montre pas de preuves contre lui. Lui va écouter un ambassadeur. Soldat Ndiallo est dans un et accusé de vol d'air Guinée. Les signateurs, ceux qui ont signé la vente d'air Guinée, se promènent partout. On les voit partout. C'est-à-dire ceux, ceux qui ont partagé les 25 millions de dollars se promènent partout. C'est lui qui a signé en bas le document. Parce que le ministre des Transports, c'est lui qui est traqué. Ils n'ont qu'à aller rencontrer ceux pour dire non, il faut accepter les concessions. Sidia est là. Sidia, ils sont allés chercher, fouiller dans tous ces coins-là, là où il a fait ses plantations, pour trouver des preuves contre lui. Ils sont allés soulever les anciens dossiers de. Ils n'ont qu'à aller trouver Sigia pour dire il faut accepter des concessions. Mais c'est l'ambassadeur, voleur de vin là. Il faut te déplacer pour aller les rencontrer. Ce qu'ils ont dit là, c'est simple, c'est appréciable. Nous ne sommes pas contre de rencontrer un ambassadeur, mais nos chefs hiérarchiques sont là-bas. Allez-y les rencontrer. Allez-y les rencontrer. C'est très simple. Est-ce qu'il y a un palable dans ça tu viens me trouver, je suis membre du bureau politique de l'IFDG. Tu veux rencontrer l'IFDG Ok. Notre chef là-bas, informe notre chef, rencontre-le, discute -le. après. Nous sommes, je suis bureau, membre du bureau politique de l'IFDG. Tu veux me rencontrer notre chef, Nos chefs sont là-bas. Allez, je les rencontrer. Vous allez laisser nos chefs en prison. Pour, et nos chefs sont poursuivis par ci, si, par là, là. Vous venez nous rencontrer. C'est quelle escroquerie, c'est quelle qu qu qu saleté ça C'est-à-dire, vous laissez nos chefs là-bas, ouais, vous venez nous rencontrer. Qui va accepter ça Vous laissez mon chef là-bas, vous venez me rencontrer. Ça c'est un escroc, si je vous rencontre, c'est que je suis hypocrite, un escroc. Vous partez rencontrer mon chef, il m'ordonne de vous écouter. Là, il n'y a pas de problème. Si monsieur l'ambassadeur de France, vous êtes sûr, est sûr que ce que vous faites en Guinée là, que tout marche bien. Rencontrez ces chefs-là, vous allez les écouter. Ah, je ces loups. Quand c'est lui, va te parler là. Tu vas tu vas, t as, t as, t as, t as être à l'heure, parce que tu n'es pas à l'heure. celui-là, je n'en dis même pas, parce que lui, il va pas t'adresser la parole. Et s'il si y a, tu sais comment il parle. Va les rencontrer, c'est des gens qui te connaissent très bien. D'abord, qui se méfient de toi depuis tant d'alpha Condé. Va les rencontrer. Tant tu vas rencontrer que les chefs des partis, les partis politiques, quand j'ai lancé la cuillère, même l'a dit, c'est lancé la cuillère. je tire ça dans sa bouche. La bouche de lance la curiosité. Au moins que les partis politiques doivent accepter de rencontrer eh, eh, le ministre. Les partis politiques vont accepter de rencontrer les... Eh, toi, tu es chef du PDN. Toi, tu es libre. Tu n'as pas de souci Parce que tu es un escroc, tu es un menteur. Tu n'as pas de souci. Mais les autres, là, ont de soucis. Aujourd'hui, seul le Balé ne peut pas parler. Aujourd'hui, euh, euh, Faudet euh, aussi ne peut pas parler. Euh, a, a, a, comment ça s'appelle-là M. Ablaïba ne peut pas parler. Parce qu'il y a des poursuites jugées contre eux. Il peut pas parler. Comment les gens là peuvent parler Toi, tu es flanqué, tu es, es à la tête du PDN. C'est toi qui dis tout. Et celle doit accepter de rentrer. Si l'adapte doit accepter de rentrer, les partis doivent accepter de rencontrer le ministre pour discuter les dans les détails. On parle de détails. Les autres sont en prison. Les autres ont les mains liées comme ça. Les mains liées, on parle de détails. Les mains sont liées. Qui va parler de détails Les mains sont liées. Là, la faire. C'est à cause là, Je dis merci à la Troïka. Tant que les préalables là, ne sont pas acceptés là, on est là. Il y aura changement. Vous pensez que le pays peut rester comme ça. Les gens sont en train de cibler le coup. Le coût de la vie. Portez-vous très bien. Merci, à tout à l'heure. Les 600 millions là, on sait pour pourquoi vous l'avez voté. C'est pour ne pas aller aux élections. Aujourd'hui, vous avez trouvé... Paul Kagamelu Kagame, le béni. Merci Ndoy, merci beaucoup Mdoy. Paul Kagamelu le béni. Il est venu trouver le marché de l'or chez vous ici, non Voilà. Ma raffinerie qui est là-bas, là. parce qu'aujourd'hui, il, il y a la pagaille au Congo. Le, le Congo ne veut plus que j'exploite l'Est. Voilà. Lui, il est venu vous demander d'accepter qu'il exploite l'or. C'est à ça vous frappez nos frères à Sigui Vous tapez les gens par-ci, par-là, là, pour que le gars ait une raffinerie en Guinée, Paul Kagame. Lui, il va vous aider à rester. Parce que c'est un bandit, c'est un criminel. Il va, il va vous expliquer comment. On se maintient au pouvoir comme il l'a fait. Il est parti aider la, la Centrafrique pour exploiter les diamants. Aujourd'hui, les militaires rwandais qui sont, rwandais qui sont au, au, en Centrafrique, là, on connaît ces gens qui exploitent le diamant, l'or en Centrafrique. Aujourd'hui, en Guinée aussi, il veulent créer une société pour exploiter. Tout le monde sait. On le sait, tout le monde le sait. Non, mon frère, Papi, papi Rwamba, je te le jure, mon frère, c'est clair. Et les gens sont, c'est-à-dire ils ont transformé notre pays à un, à un pays de business. Notre pays est devenu un pays de business. Si c'est pas la drogue, que chaque officier ou chaque patron de, à, à, à, vient chercher son, son, son, son, son, son, son, son, son truc en Guinée. La Guinée est devenue maintenant une marchandise. Chacun vient prendre sa part. Alors, qu'en est-il de la gestion du pays L'administration, qu'est-ce qui marche Le peuple, le propriétaire, le peuple même qui est propriétaire même, lui, il gagne quoi dedans Que quelqu'un vient me montrer l'impact d'un développement sur le peuple. Quand quelqu'un vient me dire, voilà ce qu'on est en train de faire, c'est bon pour la population. Qu'on me le dit, si c'est le, si faux. Les gens sont en train de nous voler des petits présents malhonnêtes comme ça, les pauvres Kagame, qui viennent chercher les parts dedans, parce que nous sommes un pays aujourd'hui qui est à l'abandon. Portez-vous très bien. Ah, c'est